Salut les amis, c'est Enzo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft. Aujourd'hui, on va faire une survie sur la nuit. Donc, je laisse un peu le jour pensant c'est la nuit. Et là, on met. Et alors, pour que ça reste la nuit, il faut pas que je refasse la commande tout le temps, faut que je fasse ça. Et voilà. Comme ça, ça restera la nuit. Voilà. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. En gros, euh, attends, ah, non, non, je vais peut-être vous montrer ça en créatif. Voilà, les deux commencent déjà bien. En gros, je vais descendre là. Et là, on est euh, dans les triches. Dans les truches en fait, il y a jour éternel aussi que jour de nuit. Voilà. Bon, mais jour éternel et c'est que jour de nuit. Et voilà. C'est parti donc. Survie que la nuit. Ça va être bien. Survie la nuit. Ok. Euh... Ça va être chaud, mais pas vraiment, tu vois. Ouais, c'est pas pour ça que j'ai voilà. Enfin, faut... Ah putain il m'a fait trop peur <rire> Ça commence bien les screamers allez Oh ah, putain il m'a fait trop peur Putain c'est mon culé! Bon normalement faut pas laisser les arbres flottants comme ça, je suis obligé. J'ai rien sur moi. Et le jeu il continue. J'aime pas, j'entendais des beaux bizarres. Pas comme ça toi. Avec ta graine là c'est le même en plus, c'est ça quoi. Il y a des vaches, et cochons, euh, au moins ça fera de la vie, les vaches aux cochons parce que... Parce que voilà Ok Là j'ai... Oh non, on se connaît pas, hein Putain, mais c'est chaud parce que j'ai rien pour l'instant un... Oh non Dieu, putain Oh putain Il m'a fait une sacrée frère J'ai des zombies, je viens de tuer là Oh non, putain, il y en a... Oh non, il y, a... Il y, a, des... Il y a des zombies partout <rire> Ah ok, il y a des zombies partout maintenant Ok. Bon, bon, bon, non, non, mais c'est bon là. Ah, mais là, tu vois pas te. Ok, il ne me... m'a même pas loot. Ok, je vais parler. Il m'a... Me... Il m'a, voilà. <rire> Il m'a pas loot sa graine. Oh purée, non. <rire> Tiens, j'entends une araignée. Oh non, j'entends pas entendre... Un. Hein ok, un creeper ça j'aimerais bien trouver un endroit euh, en hauteur où quelqu'un pourra bien attraper dans un arbre par exemple pour que je craft des trucs ouais. je monte tout en haut comme ça les, les mobs les, les... là ici je suis en sécurité ils me vont vraiment pas ça commence très très mal et <rire> cru que j'allais dire autre chose j'entends très très bien oh purée non ils me voient quand même hein. Bon, j'ai quand même réussi à crafter ma craft, table de craft. Ok. Non, je suis bloqué. Ah, Aïe. Oh, purée. Oh. Ah, oh, mais monte. Oh, purée, oh, purée, purée. Oh là là. Ok. J'ai trop peur. Oh, J'ai jeté mon bois en plus. Qu'elle a voulu dire. San, prend la table chaud. de craft C'est hein. chaud. Essaye de le faire. Essaye de le faire. C'est super chaud. C'est super chaud. Oh non, putain, il y a un zambar quelque part, je sais pas. Du coup, je me dépêche de prendre un autre chemin. Je ne bah. Je pensais pas que ça allait être aussi dur en fait. Ah Putain <rire> Ça fait deux fois Vous êtes fou là Ah oh. Appuie pas sur Y comme ça Ah oh, putain Ouais, euh. J'ai un petit frisson là, putain Le mec a trop peur. Ah, euh, oui, c'est pas le bon skin. C'est pour ça que j'ai peur, en fait. Attends, attends, attends. attends. Je vais monter, hein. Je me permets. Je vais faire un Voilà. Je monte sur les arbres. C'est le plus en sécurisé. Voilà, en sécurisé. J'ai pas. Ah merde, j'ai pas de pierre! Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Normalement, là, le joueur, il reviendra pas. Ah, j'ai trop peur ah oui le zombie là il m'a vu mais il peut pas venir parce que les zombies sont un abruti tu sais donc du coup ouais, je suis obligé de faire ça Ah voilà j'apparais là direct ok, okay là j'ai une super vue d'ensemble là-bas il y a de la lame super il y a de la lumière au moins une super vue d'ensemble les tiens Oh purée, non Bon je me casse d'ici, il y a un creeper, euh, je... je suis mort. Ah Oh putain Non mais ça j'arrive pas le droit de faire ça Mais arrêtez <rire> J'ai atterri sur le zombie, putain Ça va toi Tout se passe bien <rire> Ok. J'ai deux blocs Au moins il m'a fait un, un trou pour avoir euh, de la pierre. Pour monter chez moi. J'ai trop peur qu'il arrive. <rire> ok ok Le bruit bizarre mais pas J'ai eu peur encore Je lève la tête et je vois un connard là un zombie Oh putain il a détruit l'arbre Ah oh, ouais J'entends encore une araignée c'est chiant Je la vois pas l'araignée Oh attends j'ai envie de faire une grotte tranquille au moins Allez, je cherche un peu de trucs je sais pas mais ce truc on se dispute pas je suis obligé là bon alors, tu sais quoi c'est trop trop chaud toi. on va faire une grotte chance de sécurité C'est fait déjà assez que je tourne et je flippe. mort. Ah bon là, ça va. Ça va encore. Et, une année, ça un pas passer Par contre, un squelette, c'est hyper dangereux bon. de faire ça avec un squelette. Bon, je peux n'en boucher un trou avec euh, la table de craft. Et puis je vais crafter là parce que... Pas mettre la, la table de craft à l'intérieur, vais plutôt la mettre... Oh ouais, le cliffhanger, il me donne une super idée. Ah on voit encore On voit quelque chose Pas enfin, vous non mais, moi je vois encore. Mais... J'aime pas trop sortir. Un mais... squelette Je fait une abri. Je ne trouve trop fausse. Hein. C'est la nuit. Hein. Wow. Ah c'est bien la OST là de, de Minecraft Ça dit que je suis dans la merde tout. Très très très cool. Voilà je me sens un petit peu en sécurité avec mon épée et tout. Mon épée et tout là. Ah c'est bon, j'ai mon stuff de base. Je me sens un petit peu plus en sécurité. J'ai envie de dormir... Avec, euh... Attends. Je me mon encore ici. Je vais peut-être crafter une porte, hein, tu sais quoi ce que je veux faire, je sais pas si je veux. Le... Pas les squelettes, trop chiant. Attends, ouais, je vais le voir. Je vais Je vais le Je vais le dessus Je vais le le voir. Je vais le voir. Je vais j'ai pas les blocs. Okay. Mais il doit être au-dessus. Je casse de l'arrière. Hein. Ah putain, putain, pourquoi j'ai crié Je l'ai vu en plus. Ok, ok. Oh rentons, rentons, oh maintenant, rentons, dedans Rentons, on reprend. J'ai Non maintenant. Quoi J'ai fait une porte. J'ai raté une gueuler comme ça. Ok. Ok. J'ai des portes. J'ai une porte. Oh, parfait! Juste un peu de charbon là? Ouais, non, mais toi! Quelqu'un à côté du monde, il n'y a pas de sale. Ok, bon là il y a moins de screamers, comme, pas comme le début de la vidéo. Mais bon. Le pire c'est que j'ai pas de nourriture et je suppose que les monstres passent. Non, ouvre pas la porte. Madame, ouvrez pas la porte. Oh, il y a du charbon, putain, oui. Oui, il du charbon. Je regarde en bas. Oh, du charbon. <rire> ouais. On aura de la lumière, c'est déjà ça. Dire ça, on aura un peu de lumière chez vous, hein, comme ça vous verrez bien vous pourrez... la petite, euh, une petite skin à très peur. Oh purée. Attends, attends attends avant de faire qu'un euh, quoi que ce soit on va faire des torches Ah c'est bien mieux hein. Là on voit carrément mieux là ah ouais même sur la capture je regarde là mais on a casse Ah, ah ouais ici c'est euh, notre petite notre petite maison Bon le joueur il va jamais se lever hein C'est une sorte de J'ai un petit peu plus ça avec de la lumière, on est toujours un peu plus sûr. ce que je vais faire, je vais mettre un peu de lumière à côté de chez moi pour que j'aille chercher une petite oh. Surtout que je j'entends encore un squelette et une araignée. Une araignée, c'est des pieds, elle était dans un, l'araignée, tout à l'heure, elle était dans un arbre. <rire> je l'ai pas vu, je suis passé. Bon, désolé, c'est, j'avais, il y a eu des cris, mais j'étais toujours... obligé de crier. J'avais eu peur. Surtout que j'étais en stress, quoi. Vous vous moquez pas de moi après je dis, euh, ouais il n'y a rien à voilà. cuire bon après c'est une musique sympa c'est mais... occupez occupez pas de moi je suis un simple bouche boucheron boucher comment oh, dire Je l'entends, mais je le vois pas. Comme ça, ah, ils sont juste là. Bon, ils me carrément. Non, je descends, c'est bon, c'est tout seul. C'est bon, on va pas te soulever là. Bon, là. Sûr que juste derrière. En fait, ils sont juste au-dessus en fait. C'est affreux. Ah, putain, c'est bon là. Il va me tuer. Là. Je eu. Ai bon oh, d'accord, il sait pas tirer, mais... Pour le coup. Je suis à deux. Ok, là, là, là, je rigole plus. Allez, viens, Là, ah, j'ai plus peur là. L'araignée aussi, là, vite pas ça. Ok, c'est bon, c'est bon là. Wow. Non, mais il y en a un coupe, hein, de squelettes, sérieux. Il y a plus de squelettes. Ah, c'est bon, je suis, je suis équipé et tout, là. J'ai plus peur. J'ai plus peur. Bon, alors quand on de ma maison, mais, pour l'instant, on, on, choisit pas faire une maison. J'ai pas choisi. Ouais, c'est dans ma dernière vidéo, hein, que j'ai dit. Est-ce qu'on faisait une survie, euh, euh sous solo... oh, l'eau? oui, évidemment, sous l'eau! Allez! Une survie dans la nuit. Que la nuit. Non, sinon, je apparaître là. Ah, il y a du sable. Ouais, comme ça, on, on verra mieux dans la grotte. même s'il y a des torches je vais dormir un petit peu plus tard. Mmh. Au pire, et par contre, il y a plein de mobs. Ah, J'ai moins peur au début, parce que je suis équipé, en fait. C'est marrant, hein, quand tu es... Ouais, et par contre, je vais me retourner parce qu'il y a tellement de mobs qui me suivent. Voilà, ce que je disais. Il y a des par là. Personne ne est en pas... elle on le l'eau, voilà. Attends, mais bougez là, bougez là, s'il vous plaît. Je vous laisse plus ça Alors, vous savez pas nager vous, vous envoyez dans l'eau. T'as raté ton coup, là. Tire sur un zombie, tire sur un zombie. T'as cru quoi, t'aurais voulu t'as fait la chose. Mais ce Oui, il tire. Il tire au-dessus au de ma tête. Oui, oh, il tire sur zombie. Quel avouer-tu Il, il tire sur moi. Ah, quel coup. J'étais littéralement dans sa flèche là. Pas grave, moi moins j'en parle là ai moi, Je mets du sable. je suis comme ça, on m'a pas vu, donc, pourquoi je voulais frappé, que je sais pas. une flèche. J'en ai 8 en fait de flèche et un arc. Ça oh j'ai un casque Ouais On sait déjà ça, j'ai un casque par <rire> Vous regardez, regardez aussi. Ça, va. je, Je regardais si ça, ça m'allait bien. Ça me va bien. Elle <rire> est super. Waouh. Waouh, non, pas toi. <rire> je te regarde pas. Ah, ils sont... ah oui, c'est vrai que les mobs, des fois, ils disparaissent. Enfin, ils disparaissent quand on est mort. Ou ils se dépassent je pense qu'on tient tranquille? Je n'ai rien fait. Quand tu peux remonter le truc, ça a zombie. Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on est tranquille? Voilà. Je pense que après ça, on va s'arrêter là. Oui, ça fait déjà 20 minutes. On hein. fait plus d'une vingtaine de minutes. Je continuerai. Peut-être dans mon. Ouais, tirez-moi dessus là pour rentre Ok. Bon, bah, je rentre à pied, ok? C'est ça. Je ne tire pas dessus. Oh, dommage. Je vais lui tuer pour voir ce Ah, là, je suis dans chez moi. Ok, bon, bah, voilà, je mets ça et cuire. Et on va pas attendre que ça cuise. Bon, bah, voilà, je pense ça. Pour dire au revoir. Faut dire au revoir à son chapeau, bien sûr. Donc, du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt. Ciao, les amis. It does.